Salut tout le monde, je suis le pasteur Steven Anderson de l'église Baptiste Faithful World. Je vous parle à propos de Luc chapitre 17, verset 34, qui est traduit différemment dans la Bible King James et dans les versions modernes. Donc je vais vous prouver que la Bible King James a correctement traduit ce verset. Laissez-moi commencer en vous le lisant à partir de la King James et des autres versions. Je vous dis qu'en cette nuit-là, deux hommes seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Voici la David Martin, je vous dis, quand cette nuit-là deux seront dans un même lit, l'un sera pris, et l'autre laissé. Donc la King James dit, deux hommes dans un lit, alors que la David Martin dit, deux dans un lit, d'accord. Puis la Louis II, je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. La traduction Osterwald, deux personnes qui seront dans un même lit. La semeur, cette nuit-là, je vous le dis, deux personnes seront couchées dans un même lit. Donc nous avons essentiellement la King James qui dit, deux hommes. Nous avons la David Martin qui dit juste, deux seront dans un lit. Et puis nous avons les autres versions modernes comme la Louis II etc. qui disent, deux personnes, d'accord. Alors examinons cela en grec et comprenons pourquoi la King James est traduite de cette façon. Donc il est dit ici, l'ego imine, tof titi nikti. Donc l'ego imine signifie. Je dis à vous. Tof, ti, ti, C'est la datation, dans cette nuit, d'accord. Ou, dans cette nuit là. Et sonne des vaillots. Deux seront. Api, clinis, mias. Dessus, sur ou dans, un lit, d'accord. Donc nous avons, deux seront dans un lit, n'est-ce pas Et sonne des vaillots api, clinis, mias. Ois, paraléphi, et, t, kao, hétéros, afeci, si c'était. Donc nous avons, un qui sera pris, paraléphi, été et, et l'autre sera laissé, afeci, si c'était. Donc, si nous jetons un coup d'œil à cela et que nous ne connaissons vraiment rien aux Grecs, ou tout simplement sans vraiment regarder attentivement, nous irons juste à la conclusion que la King James a ajouté ici le mot « homme ici », que ça n'est pas ici. La David Martin a raison parce qu'elle dit juste. Deux seront dans un lit, le dossier est clos, d'accord. Faux. Parce qu'en fait si vous lisez le reste du verset ici, ça prouve que ces deux sont deux hommes à cause du genre de ces mots ici, d'accord. Donc laissez-moi vous expliquer une chose très vite, en grec, le mot « le » a trois différentes formes en fonction du genre. C'est comme en espagnol. Vous utiliserez « elle est là, elle » pour le masculin et « la » pour le féminin. Eh bien, le grec a le même phénomène sauf qu'au lieu d'avoir juste deux genres, il y a en fait trois genres, masculin, féminin et neutre. Et à peu près tous les mots en grec, si c'est un nom, il va être infléchi par le genre. Et donc quand on voit le mot, le en grec, nous savons si c'est masculin ou féminin. Donc ici nous voyons o, is et o, hétéros ». Il y a trois mots pour cela, O, I et TO. O est le masculin. I est le féminin. TO est neutre. Donc nous voyons ici le mot masculin pour le dans les deux endroits. Mais non seulement ça, même le nombre 1 est infléchi selon le genre en grec parce que IS est le nombre 1 au masculin. Et vous avez mis à qui est le féminin du nombre 1. Et puis vous avez Na, parfois raccourci à N pour le nombre neutre. Donc O est masculin, I c'est masculin. O est masculin, et même hétéro est masculin, d'accord. Sinon ce serait hétéra. Et ce n'est pas cela, c'est donc masculin. Donc quand on regarde comment à la fois l'un est masculin et l'autre est masculin. C'est logique ici que la King James n'a pas voulu perdre cette nuance en anglais. Donc en disant deux hommes, c'est en fait être plus spécifique et plus précis parce que Jésus-Christ n'avait pas un couple marié à l'esprit ici en raison du fait qu'il utilise deux pronoms masculins, n'est-ce pas? Maintenant, si nous entendons deux personnes dans un lit ou juste deux dans un lit, notre hypothèse va aller sur un couple marié ou un couple célibataire ou quoi que ce soit, d'accord. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans ce verset, c'est en fait deux hommes dans un lit comme en témoigne le genre des différents articles et les nombres eux-mêmes. Maintenant, laissez-moi juste vous lire en fait le prochain verset. Du Nouveau Testament grec, il est dit. « Zioeson de Alitousé, apitoavtu. Imiya kei etera, ettera, aphesi sete. » Donc remarquez qu'il est dit, « Imiya paralephi sete, l'une sera prise, c'est féminin, Imiya, opposé à ois. Donc nous avons l'une au féminin sera prise, etera a fait si c'était, et l'autre laissé. Voici ce qui est intéressant, la David Martin. La Louis II, toutes ces versions ajoutent le mot femme dans le verset 35. Donc quand elles sont confrontées à des Imiya et etera féminins. Elles ajoutent le mot femme, ce qui est exactement ce que la King James a fait dans le verset 34. C'est juste que la King James ajoute le mot homme au verset 34. Et le mot femme au verset 35, alors que les nouvelles versions ne font que laisser une ambiguïté au verset 34. Et puis elles ajoutent le mot femme au verset 35 parce que les pronoms sont clairement féminins. Donc, maintenant, vous pourriez dire, pasteur Anderson, vous savez, parfois quand nous utilisons le mot homme ou un pronom masculin. Cela pourrait être une sorte de générique, ça parle juste des gens en général. Et c'est un point valide, et certainement si vous vouliez l'interpréter de cette façon, vous pourriez examiner la King James et dire. D'accord, deux hommes dans un lit, ça signifie simplement des personnes. Mais voici l'important à ce sujet, si vous voulez faire cette interprétation, alors vous pouvez faire cette interprétation. Mais je veux une Bible anglaise qui reflète avec précision ce que le texte grec dit. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre pense pour moi, je ne veux pas que quelqu'un d'autre fasse cette interprétation pour moi. Je préfère juste avoir la Bible King James nous donnant ce qui est dans le grec. Et c'est ce qu'ils ont fait ici, ils ont représenté avec précision le grec pour nous. Et nous pouvons prendre notre propre décision sur la façon dont on va l'interpréter. Mais je ne veux pas qu'une version de la Bible. Décide pour moi ce qu'elle pense ce que cela signifie et décide pour moi de changer cela. Afin que ça puisse être plus facile à comprendre ou ce que vous voulez. La King James est plus précise. Voici l'important, vous avez quelque chose très similaire dans Matthieu 24 où la King James ne fait pas cela, où il est dit, vous savez, que deux seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Même si les deux sont masculins, elle n'ajoute pas ici le mot homme. Probablement juste à cause du fait que deux dans un champ n'évoquent pas l'image d'un homme et d'une femme comme deux dans un lit l'évoquerait automatiquement. Donc la King James a ajouté ici le mot homme pour s'assurer que soit exactement compris en anglais ce que le grec dit réellement. Maintenant, certaines personnes vont objecter à cela et dire que cela sonne comme une chose au mot ou quelque chose comme ça. Mais, vous savez, la Bible dit, au pur, toutes choses sont pures, mais à ceux qui sont souillés et incroyants rien n'est pur. Mais même leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc la personne avec un esprit pur, si elle lit ce verset, elle ne va pas venir à une quelconque conclusion au mot bizarre ici, d'accord. J'ai grandi avec cette écriture, c'était une écriture très populaire. Quand j'étais enfant, quand les prédicateurs prêchaient sur l'enlèvement. Il lisait souvent ces écritures de Luc 17. En fait, toute la série de films Left Behind est basée sur ces écritures. L'un pris, l'autre laissé. D'accord. C'est de là que vient le titre de la franchise de ce film populaire et du livre. Donc, fondamentalement, j'ai grandi en lisant ça, et cette pensée n'est jamais venue à mon esprit. Parce que quand vous êtes juste une personne innocente, vous lisez ça comme un enfant, vous savez. Vous comprenez qu'il y a juste deux hommes dans un lit, ce n'est pas quelque chose de pervers, d'accord. Maintenant, voici l'essentiel, nous pouvons avoir du mal à comprendre cela aux états unis d'Amérique où nous vivons un style de vie très riche. Super confortable, tout le monde a son propre lit. Je veux dire, pour le dire carrément, la plupart des gens dans les familles de nos jours. Les enfants ont leur propre chambre, leur propre aile de la maison pour pleurer. Alors que dans le monde entier, ce n'est pas comme ça. Si vous lisez n'importe quel livre d'histoire, ou si vous étudiez quelque chose sur les cultures et les sociétés plus pauvres, les gens partagent souvent des lits. Et ce n'est pas juste un couple marié qui partagerait un lit, ce serait juste un tas de personnes s'entassant dans un lit. Il y a toutes sortes de situations. Où, je suis sûr, vous, le spectateur à la maison, avez partagé le lit avec des gens. Dans toutes sortes de voyages professionnels ou du camping, où vous savez. Qu'en est-il des gens qui sont jetés en prison et qui sont juste forcés de s'empiler dans une prison et tout ça, je veux dire qu'il y a toutes sortes de situations où un lit est partagé par les pauvres ou les personnes qui sont dans quelque sorte de situation difficile. Et écoutez, ça ne doit arriver qu'une fois pour que ce verset soit accompli. Jésus a dit que dans cette nuit, il va y avoir au moins une situation où deux hommes seront dans un lit, un est pris et l'autre est laissé. Deux femmes moudront pour le repas, deux femmes moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée, vous savez. Deux hommes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Cette situation existera. La King James n'a pas mal traduit ceci. La King James a raison d'être très précise. Si vous voulez interpréter cela d'une façon différente dont je l'interprète, je le prends littéralement qu'il y aura deux hommes dans un lit. Je ne crois évidemment pas qu'ils vont être homo parce que je ne crois pas que les homos iront au ciel. Mais le fait est que deux hommes dans un lit. Si vous sortez réellement votre esprit hors du contexte de l'Amérique de 2019, et pensez à d'autres parties du monde et d'autres situations, je suis sûr qu'il y a des millions de situations comme celle là qui sont une situation complètement normale, avec rien de pervers, d'accord. Donc, j'aime le fait que la King James ait représenté ce verset avec précision. Si vous voulez l'interpréter différemment de moi, alors allez-y. Mais il n'y a pas besoin d'imposer cette interprétation dans le texte. J'aime mieux comment la King James nous donne avec précision ce que le Grec dit. Et nous pouvons décider. Que Dieu vous bénisse, bonne journée.